Salut! C'est un joint de luxe, man! Goody! QUOI? T'as mis du tabac dans ton joint? DECALISSE! Salut tout le monde, c'est Wayman, content de vous voir. Aujourd'hui, euh, on va goûter à un cannabis 4A+. Et c'est du vrai 4A. C'est de mon ami OG Puff officiel. Vous connaissez OG Puff, un YouTuber rapper et aussi un influenceur sur Instagram. Euh, OG Puff m'a envoyé un petit message avec quatre variétés. Salut Winman. Avant tout, je veux euh, commencer par te souhaiter une bonne année 2021. Santé, bonheur, amour et tout ce que tu veux. Comme cadeau, je t'offre trois strains. De cannabis 4A+, je pense que tu m'en envoyais 4. Euh, pour commencer, nous avons le Tiger Cake. C'est ce qu'on va essayer aujourd'hui, le Tiger Cake. Un cannabis aux terpènes très rare. Il bosse beaucoup. Je t'ai laissé une partie de la tête de la plus grosse bode. Un gros merci, OG Puff. Ensuite, nous avons le fameux Big Dave Ice Cream Cake. J'ai eu un... une expérience dernièrement. Avec un cannabis que j'avais acheté au médical. Qui s'appelait. Je l'ai ici. C'est du BC Ice Cream. Qui était dégueulasse. De la compagnie Flower Rx. Euh, C'était effrayant. Flower Rx. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Flower Rx. C'est une compagnie que je me suis procuré au médical. Euh, avec euh, Shopper Drug Mart. Euh, Shopper Drug Mart c'est un de mes fournisseurs Flower Rx était là, écoutez quand tu commandes du BC Ice Cream tu capotes man, tu t'attends à avoir quelque chose d'incroyable quand j'ai reçu ça, j'ai ouvert ça, mon gars, euh, le pote il était brun plus que vert, pas de couleur euh, un cannabis sans vie, sans, sans, sans âme le Flower Rx là, le BC Ice Cream j'avais eu pour, comme pourcentage de THC 16, c'est pas beaucoup. Mais écoutez là, c'était effrayant. Le BC Ice Cream, c'est dégueulasse. J'ai euh, jamais, jamais des produits de Flower Rx. Puis le deuxième que j'ai acheté de Flower Rx, crois-le, crois-le pas, là, c'est du BC OG Sour Diesel. BCOG Sour Diesel de Flower RX. C'est de la merde, c'est de la merde. Même couleur, même couleur que l'autre variété, brun. Faisait penser à du M39. Oublie ça, le médical. Oublie ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de compagnies médicales qui sont plus forts que leurs propres récréatifs. On pense à Afria. Afria, on sait, à la SQDC, ils ont la marque Riff, Good Supply, Soleil. Euh, mais on sait qu'Afria, sur le côté médical, c'est un peu plus haut de gamme. Mais ici, Flower X, RX, Rx, je ne sais pas s'ils ont un, du cannabis au récréationnel, ou s'il faut seulement que tu aies euh, un dossier médical pour pouvoir t'en procurer. Oublie ça, Flower Rx. Winman a fait le test pour toi. Casse-toi pas la tête avec ça. Ouais, mais c'est du BC OG sour diesel moi j'aime ça du OG moi j'aime ça du diesel il a rien, il a pas d'OG il a pas de diesel, il a pas de sour il y a juste du BC là-dedans OH! écoute c'est de la merde man c'est de la merde Flower X, c'est comme du bon man t'en achètes pas du bon là ouais mais je t'intéresse intéressé aux PURPS je me demande si le PURPS est bon mais non, arrête man, on s'est fait échauder avec le Girl Scout cookie on s'est fait échauder avec le glue qui est supposément du Gorilla Glue. C'est dégueulasse ce Gorilla Glue de Dumont Select. C'est dégueulasse ce Girl Scout Cookie de Dumont Select. Dépense pas ton argent là-dedans, man. Non, c'est effrayant voler l'argent du monde là-même. Là. Juste à cause des titres, des variétés. Il n'y a aucun OG, Sour diesel là-dedans. Pas en tout, man. Puis s'il y en a, c'est à cause d'un phénotype de merde qui produit du cannabis. Puis là, la compagnie a dit « Ah oh, !» C'est du BC sourd diesel, même s'il n'est pas bon, c'est du BC OG sourd diesel. On met ça dans les contenants parce que lui, il nous a produit beaucoup, beaucoup de cocottes. Flower RX, c'est non. C'est terminé, c'est fini. Ouais, mais non, c'est fini. Pour ce qui est du Purps avec du bon, euh, on s'est informé... On exclut toujours la personne qui parle. On s'est informé par rapport au PURPS pour savoir si ça a un lien avec le PURPS de Grell. On sait que le PURPS de Grell était une de, des meilleures variétés à Weedman qui a été retirée pour une, une raison inconnue. Grell, leur cannabis est produit à l'intérieur en Colombie-Britannique. Dubon font pousser leur cannabis avec un système hybride. Donc à l'intérieur, et j'imagine qu'ils utilisent l'extérieur, je ne sais pas si c'est avec le soleil en serre, mais Dubon, qui fait pousser leur cannabis à, en Ontario, utilise un système hybride. Donc ce n'est pas seulement avec des lumières en serre. C'est pas la même variété. Euh, pour ce qui est de BC, on n'a pas trop d'informations, mais pour ce qui est de Dubon, euh, on nous a dit que c'était une variété qui ressemble qui était dans la même lignée que le Mendochin Purps. C'est ça qu'on veut. Le Mendochin Purps, c'est ça, le Purps original. C'est dans la même lignée que le Mendochin Purps. Je ne vais pas me tromper avec le mot. Mélangé avec un. Écoutez, écoutez, là, ça c'est le punch. C'est le punch. Là, je vais me fâcher après c'est pas que je ne contrôle pas mes émotions, c'est que c'est compris. C'est compris dans la vidéo. Okay? Je, je commence à, à capoter, pis euh, okay? ok, ça s'en vient, ok? Ça s'en vient. Donc, euh, le Mendo Chin Purps, euh, Tu vois ça un peu, là? Le, mon peu acting, là, tu sais. C'est comme un. Une, une, une, c'est un personnage, le gros. Okay? Là, on s'en vient. On s'en vient dans le bout de bon, là, tu sais. Là. Le Mendo Chin Purps, c'est la. C'est ça qu'on voudrait avoir, tu sais, c'est un peu ça le, le, le Mendochin Purps, c'est ça le Purps de Grell. Mais là avec Dubon, ils ont pris le, un Mendochin Purps dans la même lignée. La même lignée que le Mendochin Purps, ça c'est, tu sais, c'est la même lignée, on n'est pas trop sûr, es tu sais. Es-tu prêt, ça sent bien, ça sent bien, je suis calme. Bien calme, ça fait partie de la vidéo. C'est ça, Winman. Oui, on s'amuse, on a du fun, c'est drôle. C'est un personnage, ça sent bien. Es-tu prêt que je là? Calme, tout calme. Écoute ça, là, le punch salier, là, je ne peux plus me retenir, là, gros, là, le gros. Le Mendonchin Purse, le Purse de Dubon, c'est dans la même lignée que le Mendonchin Purse, mélangé avec un land race. C'est quoi ça, un land race? C'est un cannabis pur qui n'a pas été mélangé. OK? C'est pas hybride. Tu comprends-tu? Parce qu'un pur sativa ou un pur indica, c'est très, très, très rare, là, tu comprends-tu? Toutes les cannabis ont été croisés, tu comprends-tu? On dit que c'est un sativa ou un indica, mais dans le fond, il faudrait dire indica, euh, hybride indica. Hybride sativa, la façon que la plante a pousse. Donc, c'est un Mendocin Purse, la lignée du Mendocin Purse mélangée avec un Land Race inconnu. Comment tu fais pour savoir qui est mélangé avec un cannabis land race, mais tu sais pas c'est lequel. Mais ben tabarnak. Ça, c'est le bout de la merde. Ça, c'est le bout de la merde. Tu sais pas avec qui tu as accouplé ta plante. Tabarnak. Tu étais, étais sous, même quand tu es accouplé. Hein? Tu étais sous, man. On parle ici d'une compagnie là, nationale, multinationale, euh, avec Tilray, Tilray High Park. À place de me dire que tu as mélangé ça avec une land race inconnue, on sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été mélangé. Dis-moi. Ah, c'est un secret. C'est un secret de compagnie. On veut pas te dire nos secrets. <rire> on veut garder ça pour nous autres. Mais non. À place de nous dire quelque chose d'intelligent, ah, c'est une variété euh, secrète à... Tillery, c'est une variété secrète à High Park, on peut pas tout dévoiler. Non, en place de ne pas parler de même, on le sait pas, on le sait pas. Est-ce tu quelqu'un qui le sait ce tu quelqu'un qui sait Imagine, est-ce tu quelqu'un qui le sait Le gars, il fait du télétravail, il est tout seul chez eux, dans le bureau. T'appelles au service à la clientèle ou excuse, le Purps? Peux-tu m'expliquer un peu qu'est-ce qui se passe avec le Purps? Ah minute, je vais aller demander à mon supérieur. Le gars te met sur hold. Sur attente. Pour faire quoi? Le gars, il fait du télétravail, man. Il est tout seul chez eux dans son salon. Pas de boss, pas de patron. Toi, t'attends. T'attends le cave. Oui, monsieur, merci d'avoir attendu. T'étais où? Monsieur, J'étais été chercher la réponse. Il va chier. Tu fais du télétravail, le gars. Donc, euh, le Purps de Dubon, c'est un dans la lignée du Manduchin Purps, mélangé avec un Landrace qu'on connaît pas, qu'on sait pas c'est quoi. On l'a comme oublié, mais tu sais que c'est un Landrace, par exemple. Bullshit, man. Bullshit, Bullshit man. C'est de la merde. Donc, euh, pour faire contraire là, euh, au Flower RX, euh. le BC Ice Cream qui a aucun... Euh, goût là, de, de, de cake, ou de ice cream, ou de sucré, ou de crémage, ou de n'importe quoi. C'est de la merde, flower Ricks, on met ça de côté. BC OG Sour Diesel. Hey Willman, oui, t'as-tu ajouté un OG ou diesel? Parce que là c'est trop hot comme nom. BC OG Sour Diesel. C'est écrit dessus, man BC OG Sour Diesel, ok? Marde plus marde égale marde. Là, on va fumer du Tiger Cake, et je suis sûr à 100% que ça va être bon, parce que je l'ai senti, parce que j'ai regardé la cocotte. C'est un peu, là, je vais te dire ça un peu grossièrement. ouais, ouais c'était pas mal grossier, comme on t'a parlé. C'est un genre de mélange, ça ici, là, le Tiger Cake. Là, là je ne veux pas blesser personne. Un mélange de Eros Glue, Etos glue, mélangé avec du Craft Collective, Pink Kush, Set Arc. Tu, tu vois ce style-là? C'est comme incroyable. Euh... Je vais prendre le temps de te montrer ça à la caméra, puis après ça, on fume ça ensemble. Et voilà le Tiger Cake. C'est vraiment. Euh... Il est très beau. Mais la senteur est encore meilleure que son visuel. Un gros merci au G. Là, euh, ça sent très bon. C'est vraiment gazy. Un mélange un peu là, de pink kush et de ethos glue. Vraiment, vraiment. Là, très appétissant. Genre, J'aimerais tellement ça que vous puissiez le sentir. Là, Je suis sûr que vous aimeriez ça. Donc le Tiger cake. C'est du 4A. Là, si vous m'appelez, là, si vous trouvez du tiger cake à 100$, là, je ne veux pas le savoir. OK, ça ne m'intéresse pas. Euh, ça ne pas la même chose. Alright, on arrête de parler. On fume ça. De retour avec le tiger cake. Un gros merci encore à OG Puff. Il est très bon, puis ça goûte beaucoup plus comme le GG4, le Ethos Glue. Euh, en l'égrenant, en le fumant, il n'y a plus de pinkouche. Ça, ça goûte vraiment plus le GG4, le Ethos Glue. J'adore ça. Et longtemps qu'on n'avait pas parlé de la cendre. Hein. La cendre est vraiment très, très, très, là, très blanche, très, très pâle. Il faut faire attention avec la cendre. Euh, quand on regarde la cendre, je vous suggère toujours de le mettre dans votre cendrier, de l'écraser, de jouer un peu avec, parce que des fois, c'est le papier... C'est le, le, le papier qui fait que c'est blanc. Donc vraiment euh, l'écraser, jouer dedans un peu, voir si c'est vraiment gris foncé ou gris pâle. <rire> si c'est gris pâle, ben il n'y a pas de... Tous les nutriments ont été euh, utilisés par la plante et puis si c'est foncé, c'est à cause qu'il y avait encore de l'engrais, des nutriments dans la terre quand que ça a été coupé. Donc ça pourrait peut-être te brûler la gorge, moi c'est déjà arrivé à l'occasion, dans le temps qu'on avait des pushers, ça me brûlait les lèvres, là. une fois par année là, ça me brûlait les lèvres, je savais tout de suite là, que le gars n'avait pas flashé ses racines, qu'il avait pas fait du euh, leeching, hein, qu'il avait pas mis beaucoup d'eau dans, euh, qu'il avait donné de l'eau à ses plants quand il faisait pousser son cannabis. Et puis, on aurait de donné des nutriments pendant les trois dernières semaines. On fait juste donner de l'eau dans les trois dernières semaines. Sinon, ça brûle les lèvres et c'est fort pour la gorge. Donc, si la cendre est grise pâle, donc vraiment là, ça brûle pas les lèvres, ça fait pas mal à la gorge, euh, c'est vraiment incroyable. J'ai voulu faire des recherches voir c'était quoi le croisement du Tiger Cake. J'ai rien trouvé sur les flics quand on va sur Google. Euh, on voit que ceux qui ont inventé le Tiger Cake c'est Compound Génétique. Hein? On a connu Ethos Génétique. Euh, DNA Génétique. Hein? C'est des compagnies qui euh, offrent des graines de cannabis à vendre. C'est vraiment bon. Vraiment, vraiment bon. Je vais continuer de lire le message que m'a envoyé. Donc... Euh, il m'a laissé la tête d'une grosse cocotte. Donc, c'est ça que je fume, là, beaucoup goûteux. Euh, vraiment, j'ai toutes les terpènes, toutes les cannabinoïdes. Je suis vraiment content. Ensuite, nous avons le fameux Big Dave Ice Cream Cake. Ça, c'est un autre produit que je vais essayer euh, plus tard cette semaine. Oui, c'est pour ça que j'ai dérapé là, avec le, le Ice Cream de Flower c'est le, le produit médical que j'ai acheté qui est dégueulasse. Donc, le, Dave, le Big Dave Ice Cream Cake. Un nouveau top dans ma liste, 28% THC, glacis, super goûteux, pour finir, et oui, le seul et unique, Duff Boy Pink, un des meilleurs pink couches jamais connus, supposément 30% THC, ça, ça va être très fort, Phenocybe 3.0, magnifique, délicieux. Que je vais peut-être aller voir ça, « Compound génétique, », peut-être pour mes prochaines graines de cannabis, ma prochaine « Grow ». Il va falloir avoir peut-être des nouvelles variétés. Merci pour tes vidéos et bien sûr, bonne fumette. Pour les amateurs de musique rap, donc, euh, OG Puff s'adresse à vous. Pour les amateurs de musique rap, vous pouvez aller écouter mon nouveau single, sa nouvelle chanson, « Santa Cloud ». Hein, comme Santa Claus, Santa Claus, le Père Noël. Donc cloud, nuage, nuage, comme peut-être un nuage de boucan. C'est peut-être ça là, qui me vient l'idée. Santa Cloud, Santa Cloud, c'est la nouvelle chanson de OG Puff Official. Disponible sur toutes les plateformes de streaming. Donc, euh, vous avez juste à vous abonner sur, votre sur la chaîne YouTube et son Instagram, OG Puff Official. Allez dans la description, j'ai écrit le mot. Euh, parfaitement. Là. Official, c'est vrai, avec un A à la fin. officiel. Un gros merci à OG Pop. Allez vous abonner. Euh, moi, j'adore son Instagram. Je regarde toujours sa story. Euh, on voit des photos de lui. Là. Et puis, dans son environnement, euh, il reste proche de la nature. Là. Je pense pas qu'il reste à Montréal euh, avec le béton et tout ça. Là. Des fois, il met des photos, là, puis vraiment, là, euh, c'est des photos de la nature. C'est vraiment très beau. Euh, des fois on le voit en studio, ça je trouve ça vraiment hot parce que moi je connais pas ça les, les euh, des studios d'enregistrement, euh, je trouve ça vraiment cool, euh, c'est un monde que je connais pas, puis euh, avec la story ça va très vite, Il fait un joint, yes, sir. là après ça c'est le studio, je trouve ça vraiment cool, vraiment cool. Merci encore au G puff Le Dove Boy Ping c'est vraiment un cannabis que j'essayais avec OG Pop officiel. C'est un Pink couche, une variété de Pink dans la lignée, liné, liné. Elle me dire ce mot-là. Dans la même ligne que le Pink couche. Et puis, euh, j'aimerais vous expliquer la première fois que j'ai rencontré euh, OG Pop officiel, parce qu'on s'est déjà rencontrés, on a fumé ensemble. Euh, au début de Weedman, euh, on s'était communiqué ensemble sur Instagram, puis il me disait que... Il pensait que peut-être je connaissais peut-être pas ça du 4A du BC. Je dis, ben regarde, je, je connais peut-être pas ça du 4A du BC, mais j'ai la SQDC. Et, Puis là, il y avait du monde qui m'envoyait du cannabis, et des cadeaux. Hein? Il y a du monde, il y a des abonnés qui m'envoyaient du cadeau. Hey, ça, c'est du 3 ça, c'est du 4A je ne voyais pas vraiment la différence avec la SQDC. puis on, on savait très bien que Broken Coast était vraiment supérieur mais OJPF officiel il regardait le cannabis que je recevais il euh, me posait un peu de questions sur la, la provenance euh, où ce qui s'était procuré ce cannabis là, mais je pas toujours les réponses et puis OJPF il a dit là, il faut, faut, faut, faut que je t'en envoie, faut que je te vois et puis euh, il est descendu à Montréal il est venu à Montréal et puis, euh, on s'est rencontrés. C'était pas évident, je ne l'ai pas rencontré au début. Euh, J'ai souvent eu des rendez-vous, des faux rendez-vous. Euh, je faisais des vidéos, des winman rencontres. Euh, plusieurs cancellations, là, vraiment plusieurs annulations de rendez-vous. Euh, Jusqu'à trois annulations avec la même personne. Qu'est-ce que tu veux? C'est les choses qui arrivent. Donc, c'est -ce ça. On annule les rendez-vous, tout ça. Donc, je n'étais pas trop sûr d'aller rencontrer Ojipuff à 9 heures le soir. Il m'a convaincu. Il m'a convaincu. Donc, euh, ce qui était le pire là-dedans, c'est que j'allais pas chez lui. J'allais pas chez un de ses amis. J'allais chez quelqu'un où Ojipuff allait dormir. Ojipuff allait dormir chez un des amis à l'ami de son ami, de l'autre ami. Je me suis dit, man, tu m'y su. Fait que j'arrive là, je cogne à la porte, ça répond pas. Là, il est 9h15 le soir, fin fait noir, à Montréal, dans un quartier défavorisé. Je sonne. Ça répond pas. Je suis es su, je me suis fait encore niaiser. Là, je me suis dit, j'arrête ça. J'arrête les rendez-vous, j'arrête les, les Winman rencontres, c'est terminé. Alors, quand encore une dernière fois, tu sais, tu sais si quelqu'un, euh, si, si c'est pas une bonne adresse, euh, le gars, il se réveille, il sera peut-être pas content, tu sais, que, tu sais, arrêtes de cogner, tu sais, 9h15 le soir, euh, il t'a sonné, je t'ai pas répondu, tu as arrêté de cogner, tu vois bien que je veux pas te répondre, tu sais, tente pas de me faire dire tu sais, ça, tu sais. Quand tout d'un coup, la porte s'ouvre, ben non, c'est pas ça. Quand tout d'un coup, oui, man, c'est en arrière de moi, l'autre bord de la rue, c'est quoi le problème? Hey, viens-toi, c'est que je reste. Hey, tu m'y su, man, j'aurais pu me faire péter ailleurs. Si le gars roule la porte et mon esti, t'es qui? T'es un voleur? Bang, bang, bang. T'es à Montréal, quartier défavorisé. Tu peux pas niaiser, de gros. Je c'est-tu toi euh, qui m'as invité chez vous pour que je fume un joint Ouais, cest cest Pourquoi tu m'as donné cette adresse-là, le gros Pourquoi tu me donnes l'adresse de l'autre bord de la rue C'est à cause que je restais là l'année passée. Je suis trompé d'adresse, le gros. Aïe, aïe, man. Aïe, aïe. Mais ça, je pensais que c'était peut-être OG Pop officiel. Ben non, parce que le gars, il me dit qu'il restait là, puis là, il reste là, puis OG Pop, il reste pas là. Bon, Ojipop Pop est en arrière, et hey, salut, man, peace. Alright man. Monte en montre tout ça. Le gars, il monte. montre. Euh, OG Pop me montre le Dove Boy Pink. Dans la cuisine. Avec l'inconnu, man. Là, je regarde l'inconnu. Je disais, hey, man, je, je sais pas ce que tu sais. Mais ça a l'air pas mal écœurant, ça. Le gars, il y a de fumée que nous autres. On capote, on m'a rappelé toute ma vie de cette journée-là, man. La première fois que j'ai fumé du Dove Boy Pink à Montréal. Quartier. Euh, comment ça s'appelle Quartier Sainte-Marie, -Maison Neuve. maisonneuve Le monde pensait hochelaga maisonneuve mais c'est quartier euh, Ville-Marie. <coughs> à la limite. Man, c'était incroyable. Le gars, il disait, hey, je m'envoie des panneurs. Je dis, ben, man, on va y aller avec toi. Ah, non, non, je vais y aller, ça va aller vite. Mais là, nous autres, on reste pas ici, là. Oui, on est tous deux, deux inconnus chez vous. Lui, il s'en va. Il y a deux inconnus chez vous. Bro, what the fuck. Mais juste pour mettre la cerise sur Sunday. sais? Ah, ouais, le goût m'envoie des panneurs. Ah, on ouais, va avec toi. Ah, non, restez ici, nous autres. Ouais, mais ça c'est de... il y a un once de weed sur la table. Là. Tu peux-tu l'amener avec toi? Le gars, a... c'est son once de weed à lui, là, t'sais? Là, je dis, peux-tu le serrer? Et il dit, non, non, il va rester là, mon weed laisse pas ça là, là je veux dire. on est deux inconnus il dit, tu vas-tu le prendre? alors, hein, je, je le prendrais pas, bro pourquoi je vais l'enlever? alright, man, laisse-le là c'est sûr qu'on serait pas parti avec du 3A hein fait que, on l'a laissé là Si ça avait été du Broken Coast non, c'est pas vrai non, non, euh, le pire, c'est que le gars, euh, je pense que c'était du pote de rue, euh, je l'avais senti, il m'avait donné la permission, et puis euh, c'était bien, je pense c'était bien, c'était euh, pas du spot à 100$, t'sais. je pense que le gars avait payé peut-être 150$ sais c'est considéré quand même, euh, c'est pas 100$, c'est 150$, je ne suis pas souci, c'est 50% plus cher. Il y a une différence, il y a une grosse différence. Là. 50% plus cher, peut-être 50% meilleur. Hein? Bon. Ça, c'est un sujet qu'on essaie de... Ça va rentrer, c'est sûr, sûr, sûr que ça va rentrer à un moment donné. Quand tu payes du cannabis, pas cher, parce que ça vaut pas cher. que Les gens ne sont pas intéressés à fumer ça. L'offre et la demande. Les gens de l'offre, ils peuvent t'offrir de la merde. Mais la demande n'est pas là. Le monde n'en veut pas. Le monde n'en demande pas. Tu comprends-tu? pas comme les actions de Tesla. Hein? Les actions de Tesla, le monde en demande. Le monde en demande. On veut des actions de Tesla. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ils ne peuvent pas t'en offrir. Il n'y en a pas beaucoup. Là. Tu comprends-tu? Prends-en il y en a là. C'est même trop cher, ta Oh mais J'en veux une, j'en veux une. Paye. C'est ça l'affaire, tu payes pour quelque chose que quelqu'un veut. Et quand quelqu'un en veut pas, tu ne payeras pas cher. Et quand tout le monde en veut, tu payes cher. En tout cas. Ouais, mais moi j'ai un chum. Ouais, on a tous des chums, les gars. On a tous des chums. OK? Bon. N'oublie ah, pas que c'est si plus que 5 chums que sixième ce ne serait pas un chum conseil d'amis moi je fais tu partie de ton chum je suis ton ami c'était plus que cinq chums attention donc merci à dof white pink OG official c'est pas doff white pink c'est merci au tiger cat tiger cat ou tiger cake tiger Cat. Merci au Tiger Cake de m'avoir euh, bien buzzé. C'est fort, c'est. C'est un buzz vraiment hybride. Euh, c'est pas juste corporel, c'est vraiment dans la tête. Mais c'est dans la tête, mais pas, euh, pas énergétique. C'est comme si tu écrasé dans la tête. Euh, c'est arrivé quelques fois que je fume du cannabis comme ça. Qu'on. Tu sais, on le sait, comme le de ça écrase le corps. Hein? C'est lourd. Euh, mais, mais ça, c'est un peu lourd, mais c'est lourd dans la tête. Hein? C'est pas énergétique, ça fait pas trop parler. Euh, T'as pas le gros focus. C'est pas comme euh, euh, un genre de sativa, là, tu comprends-tu? Vraiment, un boss dans la tête, mais lourd, lourd. Peut-être pas euh, mon meilleur buzz. Euh, je l'aime beaucoup, beaucoup. Euh, avec tout, si on exclut là, la SQDC, là, on mettra pas là, le Rockstone de Broken Coast, le Pinko de San Rafael. Euh, si on exclut la SQDC, c'est sûr là, que c'est euh, top 15 avis. vie. Écoute, j'ai quand même fumé de très bons cannabis là, grâce à vous. Euh, vraiment, euh, j'ai eu des très beaux cadeaux, là, euh. donc c'est ça, je te laisse là-dessus, et puis euh, je pense que tu as pris des notes euh, sur tous les conseils, euh, sur les conseils de ne pas acheter Flower IRX pour médical, et puis pour, pour, pour le cannabis médical, écoutez, c'est sûr que du cannabis médical meilleur que le cannabis récréationnel. C'est sûr que du cannabis médical de meilleure qualité que le cannabis de récréationnel. Mais je parlais de ça avec un de mes amis, Turps Hunter, sur Instagram. Euh, il y a beaucoup peut-être de personnes qui ont reçu des permis pour vendre du cannabis sous une licence médicale. Mais ils n'ont pas eu d'examen, les autres. Là. Ils n'ont pas eu un, un, des tests de qualité, genre, euh, peut-être des tests de qualité, pas de moisissure, pas de bébite. Mais ils n'ont pas eu des tests de d'arôme ou de goût ou de look ou de texture ou... Euh, peut-être même, je sais pas si Santé Canada exige un taux d'humidité X. L'humidité était correcte, mais... Écoute, je suis pas encore un master grower. Mais moi, je... Je, je mets ça sur le dos du séchage, mais est-ce qu'une compagnie avec tant d'argent, avec tant d'équipements, tant d'instruments de mesure pour calculer l'humidité, calculer la chaleur, est-ce que ces compagnies-là peuvent scraper l'étape du séchage pareil? Je vous entends, je vous entends arrêter de crier, j'ai mal aux oreilles. Oui, oui, oui, oui. Mais pourquoi? Comment? Pourquoi? Je comprends pas. Je comprends pas qu'il manque, qu'ils peuvent scraper une étape comme ça. L'étape du séchage, quand on coupe le cannabis, faut le faire sécher, on, on, on, on peut pas le fumer tout de suite. Faut le faire sécher entre 12 et 14 jours. Si on fait sécher ça en 6, 5, 6, 7 jours, le goût va goûter le foin. Ça va être dégueulasse. Man. Ça va être le goût là, avec un goût de foin. Tu pourquoi scraper cette étape-là qui est cruciale? Tu pas un cannabis incroyable. Hey, il hey, ne faut mener pas tout de suite. Il faut qu'on le fasse sécher. Il, trop, il y a trop d'eau là-dedans, ce pas fumable. Tu ne pas l'allumer, il va s'éteindre. Tu ne pourras même pas l'allumer, il va avoir trop d'eau. En six jours, en sept jours, tu peux scraper ce que tu avais d'écœurant. Mais ce n'est pas le séchage, là, je suis rendu trop loin que le séchage. C'est le phénotype, C'est le phénotype. Faut arrêter de chercher. C'est du cannabis qui produit. Deux livres, trois livres, quatre livres. À place de 300 grammes, 400 grammes, 800 grammes. C'est des, des, des, cannabis qui produisent. ok, Je sais que c'est pas un plan qui va produire 400 livres. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire. Je juste te montrer qui, qui produit. À côté de l'eau. Ah, il est bon, man. Mais il a juste fait 28 grammes. Tandis que l'autre, ben, j'ai eu une livre. Tu comprends-tu? J'ai eu 454 grammes. C'est normal. Mais c'est normal, oui et non. Tu sais, vends-moi pas la marque de même. OK, l'autre, qui n'est pas rentable. L'autre, tu peux pas me le vendre. Tu as eu 28 grammes. Je comprends, je comprends, je comprends. Mais peux-tu en trouver un moins pire que l'autre? Hein? Le glue de Dubon. Le glue-scalc cookie de Dubon. Ces affaires-là, The Flower X, man, le BC Ice Cream, le BC OG Sour Diesel, c'est de la merde, c'est de la merde, man, je te jure, je te jure, man, c'est de la merde, oublie ça, man, je te jure. Hé, hey, gars tu veux-tu comprendre hein, comment c'est de la merde? J'aime mieux fumer, là, écoute, non, je te dis, je te dis, non, je te dis, je te dis, dis, j'aime mieux fumer du M39. Non, c'est rough, c'est rough se faire dire ça, j'aime mieux fumer du M39. J'aime mieux fumer du M39. Tu comprends-tu? 36 cents. Non! Pas 36 cents de 3.5 grammes. 6 bols. Comment? Arrête d'en niaiser, man. 36 cents de l'action. Canadien, Canadien. Ben, il va pas m'acheter, Je ne te dis que c'est dégueulasse, man! Si personne m'en achetait! 36 cents, ça s'en va de même, le gros! Qu'est-ce c'est -ce que des preuves, des preuves? C'est moi la preuve. Ah, oh, m'a t'a dit la preuve, la preuve. Bah bon, ouais, le marché boursier. FLWR. Stock. FLWR. C'est la bourse de CVE. Je pense que c'est Vancouver, pas Toronto. Plein, non? Et où ta source? Et où ta source? Ta source n'est pas écrite en bas! Et où ta source? Je suis la référence. C'est moi la source. C'est moi la référence. OK, OK. Reviens, reviens, reviens, reviens, reviens. Il Va t'en pas. V'là un an, t'es pas à 36 cents. Une et 85. Une pièce et 85. le 365 jours. Hein. Ouais, je sais, bro. Je sais, bro. C'est effrayant. Il y a des familles qui ont mis leur argent là-dedans, le gros. Ah, oh, c'est pour du long terme. Moi, j'ai mis ça, c'est pour du long terme. Je m'encore lisse. C'est pour du long terme. Tu vas attendre longtemps. Parce que tu as acheté ça à 1,85. Le 27 janvier 2020. Là, le gros est en 2021. Là. Je sais pas, là. Allume. Lève tout ton sofa, là. Va changer la page du calendrier, le gros, là. Non, je dis pas gros parce que t'es gros. J'arrête pas de dire gros parce que je dis gros à tout le monde. Même si t'es petit, je t'aurais dit gros. Hey! Come on, man! Like a Flower Corporation, Flower Corp, Flower X, 36 cents. Check plus tard comment ça va être. Hey, man! Toutes les compagnies de cannabis sont en train de monter, là, à cause que Biden, le président, a changé, puis là, il, lui, il est en faveur du cannabis. Hey. Puis là, toutes les compagnies montent. Ben, Flower Race a pas monté pendant tout le gros, là. Pas pendant tout le gros, là. Niette. Nothing. 36 cents. Flower Race. Médical. Touche pas à ça. Merci, OGPOP. Euh, imagine que Joe Biden, il, il légalise pas trop, là, pis... En tout cas, ça va dropper de l'eau. OK. On aime ça fumer. La vie est belle. On lâche pas. On donne un pouce, on écrit un commentaire. Intelligent, pas intelligent. C'est pas grave. On va sur mon Instagram. Oui, Indica, man. On va regarder des photos de ma groupe. On va donner des cœurs, On va écrire des commentaires sur Instagram. Et puis, on regarde la story. Car la story, c'est très, très, très diversi, divertissant. Divertissant. Euh, photos de cannabis. Euh, annonce de prochaines vidéos à venir. Euh, plein de choses. Peace! Et qu'est-ce qu'on pourrait écrire? Hein? Une petite phrase pour nos gens qui nous regardent jusqu'à la fin. On pourrait écrire ah, Qu'est-ce que c'est tof là C'est tof, c'est tof, c'est On pourrait dire c'est tof, c'est tof, mais la vie est belle. C'est tof, c'est tof, mais la vie est belle.